Nous allons voir comment fonctionne AMUL, donc qui est l'équivalent de iMUL pour ceux qui connaissent, et qui permet de télécharger des documents se trouvant sur euh, d'autres ordinateurs. La première des choses à faire, c'est d'aller euh, dans Réseau, et voilà, donc là on voit qu'on est en train de se connecter à un réseau. On peut soit double-cliquer pour, euh, pour sélectionner un réseau, Voilà, donc là on est connecté, le réseau apparaît en gras. Une fois qu'on est sur, euh, sur un réseau, nous allons dans recherche et nous pouvons taper des mots clés, bon, ici en l'occurrence test, et en recherchant on voit qu'il y a tout un tas de, de documents qui sont disponibles. Suivant les réseaux sur lesquels on est, on obtient différents résultats, plus ou moins nombreux, et les téléchargements vont être plus ou moins rapides. On peut sélectionner un document et cliquer sur « Démarrer ». Ainsi, ça va permettre d'enregistrer le fichier dans le dossier de téléchargement. Il est possible d'ajouter des réseaux, ici même, avec euh, donc un nom et des ports. Donc pour en savoir plus, on peut rechercher sur Internet quels sont les bons réseaux euh, sur Emule euh, sur ou Amule.